Salut, bonjour à tous. Allez, c'est parti pour l'Expresso. Je vous cache pas que ça a été assez chaud. Euh, lundi, Vurm. Mardi, Jefferson Corner. Mercredi, on a tourné du X-Wing. Jeudi, on a tourné du Cyberpunk. Là, euh, vendredi soir, euh, j'ai monté du X-Wing. D'ailleurs, vous avez dû voir la vidéo d'hier. Voilà, on touche plus vraiment terre. On travaille aussi sur Planète Apocalypse. Bref, c'est super chaud. Mais je ne pouvais pas vous priver de votre Expresso. Désolé, il n'est pas sorti vendredi matin. Mais le samedi, on boit un café autant que le vendredi allez c'est parti allez on va commencer euh, cet expresso avec euh, les sorties de ffg pour euh, donc le 18 septembre alors alors je m'étais un petit peu avancé pour le aurora euh, work âme, vous vous souvenez j'avais un peu déliré sur cette boîte avec des héros canidés avec des chats et des animaux en tout genre, alors en fait vous m'avez expliqué dans les commentaires qu'il s'agissait au début d'une blague, voire même d'un 1er avril et puis qu'au final ils avaient trouvé ça génial et donc ça avait pris forme donc c'est un scénario exceptionnel hein, à, comme de toute évidence on le verra rarement ça se présente avec 78 cartes dont certaines sont en double voire euh, en triple euh, mais au lieu en fait de jouer euh, les investigateurs habituels, et eh ben on va être dans euh, la peau euh, d'un chien euh, ou euh, d'un labrador euh, voilà enfin c'est un peu bizarre c'est un espèce de trip euh, assez euh, assez euh, sympa finalement ça a été euh, bien accueilli en tout cas par la commu euh, donc euh, pourquoi pas alors ce sera au prix hein, de 21 euros et cette fois ci ça y est c'est disponible à partir d'aujourd'hui. Sinon, on va également retrouver Aurora Arkham Les Profondeurs Insondables. Donc, Les Profondeurs Insondables, c'est une extension pour Aurora Arkham 3ème édition euh, qui entraîne les joueurs au-delà des limites de leur ville afin qu'ils enquêtent sur l'étrange événement survenu dans la bourgade côtière d'Ismus. Alors c'est une extension euh, qui va proposer quatre scénarios avec des intrigues plutôt euh, variables et ramifiées. Euh, on va avoir de nouveaux lieux, euh, de nouveaux districts, euh, de nouveaux investigateurs qui seront au nombre de 8 et qui seront chacun dotés de leur propre compétence, euh, profession de départ, sans oublier un assortiment euh, de ressources euh, et puis euh, des euh, états, des monstres, enfin euh, voilà, hein, euh, le, le, le, le, la, la, la clique habituel des jeux pour, pour Aurora Arkham. Et donc ce sera cette fois-ci au prix de 54,95€ prix éditeur. Je pense que chez notre partenaire, vous devriez pouvoir toucher ça légèrement en dessous. Allez côté Games Workshop on sera euh, notamment sur Edge of Sigmar avec bah, les magnifiques Stone Earth King euh, ou les Spirits of the Mountain. Donc là on sera sur du 85 85€, c'est euh, vraiment de la grosse figurine, c'est de la merveille, après moi... Pff. Le code couleur me rend fou, je le trouve superbe mais je ne sais absolument pas travailler le blanc donc je ne sais pas comment je pourrais me lancer dans des figs pareilles. Il va vraiment falloir que je me mette à l'aéro, ça c'est clair et net. On pourra les accompagner avec les downriders, les stone match, qui sont vraiment sympas aussi, hein, je l'aime bien, il est vraiment en équilibre là sur cette espèce de, de monticule qu'il a retiré du sol. C'est vraiment top. Et puis, ben, forcément, il sera accompagné de ses Stone Guards euh, pour 45 euros. N'oubliez pas que le White Draft est également disponible. Sinon, au niveau euh, de la bibliothèque, on va avoir euh, les archives interdites, le trône de sarcophage, les chroniques d'Uriel Ventris, la première partie. Et puis, sinon, on a Horus Hérésie, collection qui sera bientôt disponible le point de l'imperium va nous permettre de boucler la partie bouquin allez sinon côté jeu de rôle on va retrouver la suite de l'appel de Cthulhu qui va s'enrichir d'un manuel du gardien et d'un manuel de l'investigateur alors on a demandé à Edge qu'il nous l'envoie pour qu'on puisse poursuivre notre présentation. N'oubliez pas qu'on vous a fait une légère introduction dans notre Jefferson Corner. Avec le manuel du gardien, on va avoir les règles de base, la description de l'univers, les sorts et les monstres du jeu, ainsi que des conseils pour mener les parties. Alors que avec le manuel de l'investigateur. On nous propose des règles qui seront elles beaucoup plus détaillées sur la création des personnages, une liste décrivant plus de 100 occupations et compétences, ainsi que des conseils pour vivre la meilleure expérience en jeu possible, on n'en doute pas. On sera euh, sur un prix de 49,95€ pour le premier volume et de 39,95€ pour le second. Chez Edge, toujours, on retrouvera euh, la route se poursuit sans fin pour les aventures de la terre euh, du milieu. Donc, en fait, dans ce volume, vous allez avoir quatre cartes et puis un petit livret qui vous permet d'avoir euh, des conseils et puis des informations et des règles optionnelles. Euh, on aura du gain d'expérience euh, en cours de route. On aura des cartes tactiques de type euh, bivouac. Et puis, on va retrouver euh, des groupes, hein, bien entendu, de monstres prêts à l'emploi. Des règles concernant la façon d'éviter euh, l'ennemi dans les terres sauvages, la création rapide de ruines jalonnant les chemins et de nouvelles règles permettant de générer des PNJ voyageurs et peut-être bien plus encore. Allez, ça sera au prix de 29,95€. Et puis pour finir avec Edge. On va bien entendu avoir la sortie d'un d'Untended Grail, la chute d'Avalon. Là aussi, je suis désolé, je voulais vous la présenter sur la page, mais il s'avère que ça n'est plus vraiment disponible, en tout cas côté presse. Je sais que d'autres youtubeurs se sont autorisés, ont eu la possibilité de faire des unboxings, donc je vous renvoie vers eux. On est sur un jeu à quand même 130 euros, mais qui a de belles promesses avec quatre plateaux de personnages et huit figurines qui sont quand même assez détaillées. Bon, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs dans une aventure narrative hein, au cœur d'un univers qui est plutôt sinistre et puis qui puise ses inspirations dans la légende arthurienne et dans les mythes celtes. Donc si vous êtes sensible à ce genre d'aventure, eh n'hésitez ben, pas. Et puis enfin, côté KS, je me permets d'attirer votre attention sur la saison 2 de Planète Apocalypse qui va sortir donc cette semaine. Pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est un jeu produit par nos amis de chez Peterson Games qui ont fait euh, l'objet d'une guilde. Hein, je vous la mets euh, en lien ici. N'hésitez pas. On avait reçu Pete qui nous avait présenté l'intégralité de la gamme et surtout son expérience euh, avec, euh, avec cette entreprise familiale et pourtant euh, qui est euh, dans les fondements même de l'univers du jeu puisque je rappelle que Peterson Games c'est notamment celui qui a créé l'appel de Cthulhu en JDR. Euh, donc c'est un jeu coopératif où chaque joueur va prendre le rôle de combattants qui vont affronter des démons euh, qui euh, veulent, euh, vous vous en doutez, détruire tout simplement euh, bah, le monde. Donc on est sur un scénario euh, digne de la série B mais c'est tout à fait le style de Peterson qui adore ce genre de film mais attention le jeu est tout autre, euh, il faut bien optimiser son perso et avoir une synergie avec les autres pour avoir une chance de battre le seigneur démon euh, qui avance inlassablement euh, vers vous. Au menu dans cette saison 2, deux nouvelles extensions qui procurent de nouveaux héros, démons et seigneurs démons. Euh, pour les plus acharnés, il y aura même des jetons plastiques pour remplacer euh, tous les pions en carton. Il y aura aussi euh, toute la saison 1 de disponible pour les fans euh, de JDR. Il y aura aussi la possibilité de commander le jeu de rôle Planète Apocalypse, euh, qui a euh, comme base le système de Donjons et Dragons. Mais Puisque on a maintenant quelques entrées, il sera possible qu'il soit traduit en français par Edge. Je crois qu'on en avait parlé pendant l'interview. Dernière petite chose, euh, à première vue, ça devait pas être traduit en français, puis je sais que Pete est en train de se battre pour proposer un kit euh, de conversion euh, VF. Donc euh, wait and see, n'hésitez pas, je pense que vous aurez des informations sur le KS. Quoi qu'il en soit, vous savez que nous, on avait joué à ce merveilleux jeu lors d'un let's play. Le let's play est toujours en cours de montage, mais je vais me bolider pour qu'il soit disponible en début de semaine. Et vous pourrez également le retrouver sur la page du KS lorsque Monsieur Peterson, eh ouais, rien de moins que lui, me l'aura validé. C'est un honneur. Voilà, j'espère que cet expresso un peu à l'arrache, je suis désolé, vous aura quand même permis d'y voir un petit peu plus clair. Je ne veux vraiment pas vous donner le sentiment que j'abandonne la formule, mais je travaille sur tellement d'autres sujets à côté, que voilà, je maintiens l'expresso, autant que faire se peut, je vous promets, je vais mieux travailler, et il se retrouvera la qualité qui a toujours été euh, la sienne. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'il vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. N'hésitez pas à le commenter, à le liker, et puis à le partager.